Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Well Alors, on espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien reposé, parce que la rentrée risque d'être agitée et compliquée. Et vous avez bien compris, au vu des annonces ministérielles et rectorales, que vous allez devoir vous débrouiller quasiment tout seul. Et euh, c'est pour ça que nous, au SNES FSU et à la FSU, on sera à vos côtés euh, au quotidien pour essayer de vous aider. Euh, le contexte, il est très simple. C'est qu'on est, est parti au mois de juillet avec un protocole qui était euh, euh, quelque peu euh, compliqué déjà mais qui permettait de juguler l'épidémie du coronavirus en Guadeloupe avec l'arrivée des vacances et l'arrivée d'un certain nombre de personnes et eh bien l'épidémie est en train d'exploser et on se retrouve avec au contraire un protocole qui a été très fortement allégé puisque la distanciation sociale disparaît et que le risque évident c'est qu'on nous demande eh bien, de passer nos journées à faire porter un masque à des élèves qui n'auront peut-être pas tous les moyens de pouvoir s'en procurer au quotidien. Donc ça, c'est la problématique générale. La deuxième problématique, c'est que le ministre Blanquer, après avoir dit tout et son contraire, après avoir refusé de consulter qui que ce soit, eh bien, a finalement publié au BO de cette semaine, c'est-à-dire à peine une semaine avant la rentrée, des aménages dans certains programmes, ce qui signifie que bah, tous les collègues qui avaient travaillé et qui travaillent régulièrement l'été pour préparer leurs cours, bah, ils sont complètement méprisés puisqu'ils doivent recommencer tout ou partie de ce qui existait. Euh, pour en revenir euh, au coronavirus, à l'épidémie, euh, la difficulté, ça va être pour les personnes qui sont euh, fragiles, puisque euh, ils n'ont plus droit aux autorisations spéciales d'absence et euh, leur autorisation de télétravailler dépend exclusivement du chef d'établissement. Alors là, on vous demande clairement de nous faire remonter tous les cas euh, où un chef d'établissement, et eh bien refuserait de, euh, une autorisation d'absence pour que nous, on intervienne auprès du rectorat euh, pour euh, au moins euh, mettre en sécurité les personnes qui sont les plus en difficulté, les plus en danger par rapport à cette maladie par ailleurs, euh, au SNES FSU, on tient à vous rappeler que la priorité absolue, c'est évidemment euh, de préserver nos conditions de travail, euh, de préserver euh, la santé euh, des collègues et donc ne pas hésiter à faire remonter à la section académique à s3gua.snes.edu ou par téléphone au 05 90 euh, 90 10 21, et bien toutes les difficultés euh, que vous pouvez rencontrer dans vos établissements pour que nous on puisse avoir une vision très large, qu'on puisse intervenir au rectorat pour éviter que le pire ne se produise. Euh, la dernière chose sur laquelle nous voudrions insister au SNES-FSU, c'est que la mission première d'un enseignant, c'est quand même d'enseigner. Et euh, il est évident que euh, le risque est très fort que les chefs d'établissement passent leur journée euh, à expliquer que la priorité, c'est que les élèves portent le masque et blablabla et blablabla. On voit bien euh, dans les collèges le risque évident, euh, c'est que ça va devenir un jeu très rapidement. Euh, ah ben j'ai pas de masque, je porte pas le masque, etc. Ou je l'enlève et je le remets, etc. Enfin bon, toutes les possibilités, on les voit bien venir largement à l'avance et euh, nous, euh, notre rôle, ça ne doit pas être de devenir euh, des gendarmes de, euh, de du port du masque. Nous, notre objectif, c'est d'enseigner. Euh, si un élève n'a pas de masque, eh bien, euh, il a le droit à l'enseignement quand même. Il n'est pas responsable de cette situation. Si les masques étaient gratuits, la situation serait différente. Mais les masques ne sont pas gratuits puisque M. Blanquer a décidé d'appliquer le libéralisme à tout craint, même dans l'éducation, euh, au détriment de la santé des élèves et des personnels. Donc, certes, euh, nous devons faire attention à nous protéger, nous. Mais nous devons aussi surtout faire attention euh, à enseigner et à garder euh, notre qualité d'enseignement euh, avant toute autre chose, et surtout avant euh, de passer nos heures de cours à dire remets ton masque, fais ceci, fais et cela, etc. Euh, à partir du moment où euh, le ministre Blanquer a décidé que la distanciation sociale n'était plus appliquée, tous les scientifiques ont dit que la contamination allait se répandre parmi les élèves et sans doute aussi parmi les enseignants, et que personne n'y pouvait rien, masque ou pas masque. Donc cette chose-là, il faut bien l'avoir intégrée, et donc nous, il faut que nous restions des professionnels de l'enseignement, il faut que nous dénoncions systématiquement et collectivement effectivement tout ce qui dysfonctionne mais il faut aussi garder nos prérogatives et notre professionnalisme. Donc sur ces mots et eh bien on vous souhaite une bonne rentrée, euh, signalez-nous tous les soucis, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.